J'aurais pu vous présenter la Salomon S-Lab Genesis il y a bien longtemps, mais j'ai préféré faire deux ultras avec, dont un à étape et la TDS, que vous avez pu voir dans une vidéo de cette chaîne précédemment. Salomon S-Lab Genesis, mon retour après plus de 500 km parcourus avec. Alors déjà un grand classique sur maintenant beaucoup de chaussures esclaves de chez Salomon. Vous allez avoir une petite guêtre qui va faire comme un chausson et donc ça va bien vous envelopper le pied. Alors ça ne correspondra pas à tout le monde, moi personnellement euh, j'aime beaucoup cette petite guêtre qui se trouve ici. Vous avez peut-être un petit peu plus de mal à enfiler de la chaussure mais une fois qu'elle est mise c'est très agréable, très confortable et puis ça limite euh, les débris qui rentrent à l'intérieur et on n'aime pas enlever ces euh, chaussures sur un ultra, sur un trail parce que ça nous fait perdre du temps et ça fait mal si on les laisse euh, ensuite grand classique aussi chez Salomon Le système quick lace avec la petite poche pour entrer Pour éviter que le lacet se balade Ça c'est très bien, c'est efficace La languette ici est un petit peu rembourrée Ce qui est confortable, ce qui est plutôt agréable J'ai trouvé que c'était plutôt sympa on a euh, une tige qui est finalement assez haute, donc un maintien du pied qui va être plutôt bon. Et euh, donc on a là ici, vous le voyez, un gros gros paquet de, de mousse ici. Donc on a 30 mm à l'arrière et euh, 22 mm à l'avant. Ce qui nous fait donc un drop de... 8. Bien joué monsieur et donc ça fait un drop qui est plutôt euh, cohérent, plutôt euh, plutôt mitigé, c'est pas un gros drop de 12 comme on peut avoir sur certaines chaussures principalement en route, mais c'est pas non plus une chaussure qui va être très euh, plate donc avec un drop 0. 8 ça correspondra forcément à pas mal d'entre vous euh, personnellement entre 4 6 8, je ne fais pas du tout la différence. Donc ça m'a convenu, euh, ce que j'ai trouvé vraiment de très très agréable et vraiment là euh, gros gros taf sur la partie euh, semelle, donc on a un crampon de 4,5 mm qui accroche partout et qui est très euh, résistant qui est très adhérent aussi et qui ne s'use pas du tout euh, vous voyez la chaussure a déjà plus de 500 km, deux ultras, dont la TDS avec quand même pas mal de rocailles euh, de la route aussi euh, parce que j'ai fait donc le grand ride du Finistère il y a une partie qui est pas mal route avec euh, et euh, bah, la semelle elle est encore très très bonne après 500 km c'est une chaussure de toute façon qui est faite pour durer, Salomon avait vraiment cette volonté de créer un modèle de chez Salomon s qui serait destiné à durer, à pouvoir vous emmener partout à l'aventure, avoir une chaussure qui est fiable, robuste et qui va avoir un amorti performance sur les kilomètres et les kilomètres et les kilomètres. Alors moi j'ai trouvé que c'était une très bonne chaussure, c'est devenu ma chaussure euh, par défaut euh, sur mes ultras, donc là je vais faire un autre ultra bientôt de 100 km, ça va être ma chaussure avec laquelle je vais partir, c'est devenu la chaussure que j'emporte avec moi. Maintenant euh, elle a quand même quelques petits défauts, et ça j'en ai parlé avec Salomon, ça dépend des séries, il y a des séries qui sont concernées, pas d'autre. Euh, dès le début, j'ai eu cette partie-là qui euh, s'est détachée, qui s'est décollée. Euh, et donc, là, bon, c'est pas très gênant, c'est pas esthétique, ça n'a pas endommagé la fonction principale de la chaussure qui est de t'accompagner en course à pied. Les débris ne rentrent pas plus que ça dedans, mais il faut le savoir, ça se décolle. Euh, après 500 km, c'est un mèche Matrix, hein, ça n'a pas non plus déchiré complètement le mèche. C'est juste cette petite partie qui se décroche. Bon, voilà, faut le savoir. J'ai eu aussi l'occasion euh, de rencontrer un gros, gros, bon, gros caillou, euh, en shootant dedans comme on aime bien. Et euh, donc, j'ai eu un petit ongle bleu à l'issue. Donc, vous avez un pare-pierre ici qui est, qui est existant sur le bout du pied. Et pas de bol, en fait, ça a tapé euh, juste à côté. Donc, la mousse s'est un petit peu euh, déchirée. Mais euh, ça n'a pas bougé de plus que ça depuis, c'était, euh, je devais avoir la chaussure d'environ de 200 km quand ça, ça m'est arrivé. Euh, et donc, mais ça, ça, enfin franchement, euh, depuis ça n'a pas bougé. Euh, voilà, euh, maintenant moi je trouve que je suis vraiment très content. Alors esthétiquement, j'aime bien plutôt les couleurs un peu plus flashy, le rouge comme on avait l'habitude de le voir sur certains modèles SLAB. Là, les couleurs, je les trouve un, un poil fade, euh, mais ça, c'est euh, du ressenti, c'est du goût. Euh, j'aime bien quand les couleurs sont un peu flashy, j'aime bien, comme, un peu comme mon t-shirt. Euh, et euh, donc, les patchs ici, euh, je ne comprends pas l'utilité, si ce n'est du design, du style, peut-être pour corriger une espèce de pronation, euh, mais bon, il y en a des deux côtés, euh, pour faire un maintien du pied, peut-être accentué euh, dans l'axe. Je sais pas. En tout cas, sur le modèle euh, SLAB Ultra 3, moi, je n'avais, on n'a pas ces, ces patchs-là. J'ai pas ressenti un manque de maintien. Euh, voilà. Donc, euh, je n'ai pas plus d'explications sur sur la présence de ces patchs. Peut-être des podologues parmi nous ou euh, pourraient pourraient nous donner un peu l'intérêt euh, de ces patchs dans les commentaires. ça m'intéresserait. Voilà, une bonne chaussure, il n'y a pas aussi. Il y a quelque chose que j'aime bien sur les chaussures, c'est de ne pas avoir une espèce de.. de coque à l'arrière ici, qui fait mal à souhait. Euh, moi j'aime pas trop cette, cette, cette plaque derrière là, cette coque ici qui rigidifie l'arrière de la chaussure et euh, ça, j'aime pas, voilà, donc là, elle n'est pas là, c'est très souple, c'est euh, très confortable, euh, mais en même temps, euh, solide, avec cette partie ici à l'arrière, qui est quand même plutôt robuste, euh, moi, j'en suis très content de cette chaussure, euh, je pense qu'elle va m'accompagner encore pendant des centaines de kilomètres, pour une fois, et ça c'est peut-être un un, une critique qu'on pouvait faire auparavant à Salomon, et ils ont su écouter euh, ses clients et consommateurs, c'est que les modèles S-Lab étaient destinés à très peu de kilomètres, là pour le coup c'est une chaussure qui va vous accompagner euh, longtemps, avec une fiabilité sur la TDS, donc 145 km 35 heures, et j'ai mis un peu, un peu long quand même. Euh, eh ben, j'ai pas eu à changer de chaussure. Pourtant, j'en avais avec moi à disposition. Je ne l'ai pas fait parce que cette chaussure m'a très bien convenu pendant 35 heures. Allez-y N'hésitez pas, si vous aussi vous les avez, si vous avez l'occasion de les tester, de les utiliser, n'hésitez pas à partager euh, votre expérience dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus euh, sur le trail en général et sur les chaussures, n'hésitez pas à aller voir mon podcast L'Instant Outdoor, plus de 200 épisodes passionnants avec des intervenants tous plus pertinents les uns que les autres. Que ce soit à parler d'aventure, de santé, euh, d'organisation de, d'événements, d'entrepreneuriat, on parle de tout, des gens connus, des gens pas connus, on parle de tout sur le podcast L'Instant Outdoor, lien dans la description et aussi vous pouvez enchaîner avec cette vidéo. C'était François, à bientôt, bye bye